de l'œil euh, d'un bœuf. Euh, nous avons euh, retiré tout le contenu de la cavité orbitaire euh, fait du globe oculaire et de ses annexes. Parmi les annexes du globe oculaire, on ne voit ici sur la vidéo que les muscles oculomoteurs, la graisse occupant la cavité orbitaire étant retirée, les paupières qui constituent aussi des annexes ont été retirées et les voies lacrymales ne, ne, ne figurent pas aussi sur cette pièce anatomique. Nous voyons donc ici les différents muscles oculomoteurs. On reconnaît ici inséré sur la partie supérieure de la sclère le droit supérieur, le droit médial, le droit latéral, le droit inférieur l'oblique supérieur, dont on a gardé qu'une partie ici, la partie réfléchie au niveau de la troclée, et le droit inférieur. Le long cordon ici en blanc, vous l'avez reconnu, c'est le nerf optique. Euh, on reconnaît donc ici, comme on a dit, les différents muscles, et on voit ici leur euh, terminaison, les quatre muscles droits, qui se terminent sur la sclère, par un tendon, les différents muscles droits se terminant sur la sclère, chacun par son propre tendon, mais à une distance variable du limbe. On va retirer les muscles oculomoteurs pour avancer dans notre dissection et ouvrir le globe oculaire pour voir de quoi il est constitué. Tous les muscles oculomoteurs sont maintenant retirés. On a gardé donc que le globe oculaire et le nerf optique. Nous allons maintenant euh, étudier déjà le, le globe oculaire et on constate qu'il est fait, il est protégé par une, euh, une sorte de coquille qui est dure ici blanchâtre. Et en avant, un autre élément ici protecteur, de consistance aussi euh, euh, rigide, il s'agit ici de l'as clair. En avant, on reconnaît la cornée. On va donc couper entre le segment postérieur et le segment Antérieure de l'œil. Et on voit ici en coupant qu'il y a du liquide qui sort. C'est l'humeur aqueuse. Nous avons avancé ici dans notre dissection. On a séparé le segment antérieur du segment postérieur. On reconnaît là la substance liquide qui est représentée par l'humeur aqueuse. Et ici au fond, une substance euh, euh, gélatineuse là une substance gélatineuse il s'agit de l'humeur vitrée du corps vitré on reconnaît donc là les différents différents segments le segment postérieur le segment antérieur et ici le cristallin qu'on a retiré euh, à ce niveau, donc, on a parlé de la partie ici, noirâtre c'est l'iris, et euh, les ciliaires ici, qu'on reconnaît, qui font partie de l'UV. L'UV est en fait de l'iris, des ciliaires et de la coroïde qu'on va voir euh, tout à l'heure en, en disséquant le segment postérieur. L'iris délimite un orifice. Cet orifice, c'est la pupille. Quand j'introduis la pince au niveau de la pupille, je me retrouve ici au contact de la cornée. Cet espace-là entre la cornée et l'iris, c'est la chambre antérieure. En arrière de l'iris, c'est la chambre postérieure où on retrouve ce qu'on a retiré tout à l'heure, le cristallin. Nous allons donc soulever le... Le segment antérieur, on reconnaît donc là la partie transparente, c'est la cornée. Et par transillumination, vous allez pouvoir voir la pince par transparence à travers la cornée qui représente donc euh, euh, l'un des éléments transparents du globe oculaire. Donc, parmi les trois éléments qu'on euh, qu a dissociés, qu'on est en train d'étudier, on reconnaît, on reconnaît ici le cristallin dont on a parlé tout à l'heure. Il joue le rôle de lentille. On va zoomer dessus, on va zoomer sur cette lentille. C'est aussi l'un des milieux transparents de l'œil euh, qui joue un rôle très important et nous allons le vérifier en utilisant cette, euh, cette étiquette. Où c'est écrit LaTeX et nous allons voir que grâce à au cristallin et eh bien ça va jouer le rôle d'une loupe agrandissant donc les différentes lettres Très bien. Voilà. nous venons donc de terminer les explications à un autre sens intéressantes concernant le segment antérieur et nous allons maintenant euh, essayer de reconnaître certains éléments du segment postérieur. Nous sommes en train ici de voir la profondeur du segment postérieur, euh, le, le corps vitré étant retiré, la première couche qu'on va voir, qu'on va reconnaître, qui est ici blanchâtre en profondeur, c'est la couche la plus importante, on va dire, au niveau de l'œil, euh, qui permet de, de, de, de jouer le rôle principal de l'œil qui est celui de la vision, c'est la rétine. Voilà, la, la rétine est décollable de la, des deux couches qui restent au niveau de, du segment postérieur. Elle est totalement décollable, sauf là où naît le nerf optique. Nous sommes en train ici de décoller donc la rétine. Et on voit qu'elle reste attachée là où commence la naissance du nerf optique. Voilà. Ici, la rétine est totalement décollée, sauf là où elle se continue euh, par euh, le, le nerf optique. Et la couche ici, profondément située par rapport à la rétine, c'est la coroïde. La coroïde étant la partie postérieure de l'UV, on l'a dit tout à l'heure, formée de l'iris, les corcilière et la choroïde qu'on voit ici et qui est richement vascularisée. La dernière couche constitutive du, euh, du segment postérieur de l'œil, c'est l'élément ici blanchâtre, c'est la sclère. Elle est dure et elle joue un rôle protecteur important du globe oculaire. C'est au niveau de la sclère que s'insèrent, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents muscles. Oculomonteur. on a on a ici remis en place la rétine juste pour expliquer un élément c'est que le, le, le, le, le corps vitré qui est censé exister à ce niveau il a été rompu au moment de la de la dissection on a vu tout à l'heure l'humeur vitrée, le corps vitré on ne voit pas mais il joue aussi un rôle important en créant euh, un certain tonus qui plaque la rétine euh, contre euh, la coroïde. En cas d'insuffisance, il se peut qu'il y ait euh, un décollement rétinien. C'est l'une des raisons du décollement rétinien.